Bonjour, je viens vous parler, je vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 5 juillet, pour la semaine du lundi 5 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, dans les, avec les planètes cette semaine Avant tout, vous allez dire c'est encore un peu les mêmes gagnants, mais c'est normal. Pourquoi Parce qu'actuellement, le Soleil transite, passe, comme tous les ans, dans le signe du cancer. Et quand le Soleil passe dans le signe du cancer, il favorise bien évidemment mes signes d'eau. Qui sont les gagnants au niveau de cette, cette force de vie, cette énergie, cette vitalité, cette, cette assurance, cette confiance en soi Il y en a 5. Vous êtes les 5 gagnants de la semaine. Il y a mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges. Vous 5. L'influence de l'astre solaire, on le sait, il occupe à lui tout seul. Je crois que de mémoire, c'était 98% de la surface des planètes du système solaire. Donc, son influence, est est majeure et elle centrales. centrale. Euh, voilà, vous êtes les gagnants. quoi. C'est le moment de prendre confiance en vous, d'aller de l'avant, d'être positif, d'être constructif, de vous ouvrir sur le monde extérieur, surtout vous, Messingdo, qui êtes beaucoup dans le ressenti, le fait de vous autoriser à, à, à vous extérioriser. C'est toujours une bonne chose parce qu'au moins, on en profite. Vous partagez vos ressentis, vos émotions, c'est riche et puis ça crée d'un point de vue collectif une, une fluidité relationnelle tout à fait agréable, fluidifiante, fait, facilitante en fait, qui crée des liens. Voilà, c'est votre tour. Le mois dernier c'était les signes d'air, maintenant c'est au signe d'eau, c'est à vous de faire. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Il y a également, à la fin, je vous parlerai de Jupiter. J'aime bien changer, j'aime bien vous faire des trucs un peu différents, j'aime bien être un peu... Euh, vous donner plus d'éléments quoi pour comprendre, on apprend tous ensemble, c'est toujours sympa. Je vous parlerai de Jupiter à la fin. Un truc à connaître. Euh, il y a Mercure, Mercure la communication. Profitez-en tous ceux qui ont pour le coup euh, des planètes en signe d'air, parce que Mercure qui représente le mental, l'intelligence, les échanges, la fluidité relationnelle, cette disposition plus qu'heureuse à communiquer, mais en même temps à créer des liens, à comprendre, à s'adapter. Mercure actuellement est en gémeaux, il amorce la semaine à 22 degrés, il peut en rester encore toute cette semaine. Et puis, Mercure dans cette position-là, il est, il est plus qu'heureux, parce qu'il y a des endroits où il est plus ou moins à son aise, où il se fait colorer par les signes qu'il occupe. Une planète qui transite globalement, elle prend la coloration de, du signe qu'elle occupe. Hein, C'est tout simple, en fait. Et là, lorsque Mercure est en gémeaux, on le sait, il est au maximum de sa puissance, donc il joue son rôle de fluidifier au niveau du verbe, de la communication, les idées euh, fusent, Le, les, les raisonnements sont plus rapides, l'expression des dits raisonnements se fait de manière plus naturelle, plus instinctive et en même temps plus. plus, plus comment dire plus directe, plus, direct, <rire> plus claire en fait, c'est ce que j'essaye de faire. Moi je l'ai en vierge, donc il est en carré. Euh, Mercure donc en gémeaux est très très bon dans tous les cas et dynamise collectivement notre aptitude à être dans l'échange de la communication. Il y a toujours pareil, 5 gagnants avec Mercure cette semaine mes gémeaux, mes lions, mes balances, mes versos et mes béliers. Vous cinq, Mercure vous veut un bien fou. C'est le moment d'utiliser vos dispositions en général heureuse mais cette fois-ci plus qu'heureuse à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, des idées, la communication, l'adaptation aux situations, le, les compromis intelligents, le fait de ne pas se figer dans un raisonnement, mais au contraire de l'ouvrir. C'est ça la force et l'intérêt de Mercure. Par exemple, pour l'anecdote, j'aime beaucoup une position qui est, pourtant ce n'est pas une maîtrise, hein, mais j'aime beaucoup les Mercure en verso. Pourquoi Parce que Mercure, l'intelligence, le mental, dans ce signe d'ouverture, a un talent en général assez exceptionnel pour faire de la philo, mais ça c'est un autre dossier, mais en même temps pour changer, modifier le prisme de l'information qui, qui vient à nous. Euh, mercure en verso, on va lui donner une information lambda, quelle qu'elle soit, et puis il va y avoir une sorte de, de, de naturel d'extérité en, en explorer différentes facettes, différents angles, changer d'angle, en fait, tout simplement, pour en voir l'ouverture, et non pas la réduction, la fermeture. Voilà, c'est un truc à connaître. Donc, en ce moment, vos Mercure euh, en air, hein, mes, mes, mes Mercure en verso, justement, mes Mercure en balance, qui êtes-vous euh, d'une élégance en général au niveau de l'expression tout à fait délicieuse, mais Mercure Bélier qui fonçait euh, directement dans le cœur de cible, mais qui en même temps, là avec Mercure, on peut le faire de façon plus ludique, plus drôle, moins, moins directe en fait, et puis mes Mercure en lion qui bénéficiez aussi vous naturellement euh, de cette belle influence de Mercure actuellement, euh, vous gagnerez à être plus dans le détail, à donner plus de matière, à ne pas partir du principe que euh, chacun a une vision aussi globalisante que la vôtre, et, et bien intégrer le fait que chacun fonctionne à son rythme et a besoin parfois de, de plus de contenu pour comprendre l'intégralité d'une situation. Voilà, pour Mercure. Je vous ai fait un roman avec Mercure cette semaine. Qu'est-ce que j'ai J'ai toujours en Lyon, en Lyon, j'ai toujours deux trucs extrêmement intéressants. J'ai Vénus et Mars. Vénus, la vie amoureuse, les élans passionnels. Je vous en ai fait tout un laïus la semaine dernière sur Vénus en Lyon qui est très heureuse, pleine de chaleur, pleine d'élan Et puis Mars qui est dans la même zone, Mars qui est la volonté, l'action, l'aptitude à se prendre par la main, à être offensif, moteur, euh, dynamique, euh, actif tout simplement, Mars en Lyon, Vénus-Mars en Lyon, l'amour et la passion, l'affection la, et l'énergie vitale qui avance. Donc euh, c'est un beau duo en Lyon, hein. il y a beaucoup de passion dans l'air. Pour qui est-ce qu'il est bon Pour qui est-ce que cette conjonction, cette synchronisation, quand on regarde le ciel, Vénus et Mars sont dans la même zone, donc c'est une double influence. Qui bénéficie de ça Il y en a cinq, toujours les mêmes. Les lions, bien évidemment, mes béliers, mes sagittaires, hein, c'est votre tour, là, quand même, c'est pas si mal. Hein, vous avez l'opposition de Mercure, mais pour l'instant, il n'y a plus que lui, donc on fonce tout chaud, ce mes sagittaires. Et puis, qui Donc, lion, sagittaire, bélier. Et puis, si les planètes sont en lion, elles veulent du bien à mes gémeaux et à mes balances. Voilà, vous cinq, vous êtes les gâtés, les gagnants pour être dans tout ce qui est émotion, Vénus et tout ce qui est aptitude à prendre les choses en main et à agir, aller de l'avant, Mars. Voilà ce qui est dit. Bon, c'est à peu près tout. Après, bon, je ne vais pas vous refaire à chaque fois toutes les planètes lentes qui sont dans le ciel. Il y a Jupiter qui est à 2 degrés Poisson. C'est sur lui que je vais m'arrêter à la fin de cette de cet horoscope. Euh, je vais dire la chance. Ben, je, je, je le garde pour la fin. Euh, Saturne en verso, toujours pareil. Il est à 12 degrés, il est rétrograde. Euh, Saturne la profondeur de pensée dans ce signe du verso. Euh, excellent sur le plan intellectuel. Ceux qui ont la chance d'être né avec Saturne en verso, en général, ça, ça fluidifie l'aptitude à raisonner au-delà de l'apparent. Ça crée une certaine disposition à faire preuve de... De, de philosophie dans la vie on va dire euh, c'est pas mal, hein. c'est agréable d'avoir un beau Saturne dans un thème parce qu'on vit mieux je vous ferai un truc sur Saturne une prochaine fois c'est clair, intéressant Saturne euh, Uranus toujours en taureau, 14 degrés du signe, euh, première fois qu'il arrive là depuis pouf, depuis euh, 80 ans donc euh, tous ceux qui ont des choses au milieu du taureau en ce moment, ben, ça remue ça bouge, tous ceux qui ont des planètes au milieu euh, ben, du verso du, du lion, du scorpion en ce moment Uranus il vous, il vous invite à, à transformer de manière rapide, attention à ne pas le faire de façon trop radicale, euh, tout ce qui traîne tout ce qui bloque, tout ce qui coince euh, Neptune, allez je passe à Neptune Neptune a 23 poissons, toujours rétrograde lui aussi ils sont tous rétrogrades sauf Uranus Neptune, la fluidité le ressenti, l'intuition euh, favorise qui Neptune favorise les gagnants de Neptune, tous ceux qui sont beaucoup plus intuitifs en ce moment. Euh, mes 3e décan poisson, mes 3e décan Capricorne, 3e décan scorpion, 3e décan cancer, 3e décan taureau. En ce moment, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre nez, votre feeling. Il doit être tout à fait aiguisé. Pluton, euh, toujours fin Capricorne, hein, rétrograde, donc il est moins, moins toxique, on va dire, moins anxiogène. On a une peau, je vous en ai parlé jusqu'à la mi-octobre de mémoire, euh, au 10, autour du 10 octobre. On est tranquille jusque là. Et puis je vais terminer avec. Avec Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est Jupiter, c'est une planète qui fait de mémoire 12 fois la Terre, c'est une planète qui euh, sera un futur soleil un jour, mais pas encore. Jupiter, c'est la chaleur, la générosité, l'élan vital, c'est cet optimisme en général, surtout lorsqu'il est en Sagittaire. Il y a des endroits où il est très très heureux naturellement, Jupiter, mais pas que. Jupiter est idéalement placé lorsqu'on a la chance d'être né. Il fait son tour en 12 ans, donc tous les ans, il change de signe. Si vous avez le bol, la chance d'être né avec Jupiter dans l'un des trois signes suivants, on peut dire que vous êtes né sous une bonne étoile. Bon, Il n'y a pas que, hein, mais, mais c'est un très fort indice. Si vous êtes né avec Jupiter en Sagittaire, en Poisson et en Cancer, il eh ben, y aura toujours un petit cran de chance dans la vie, un peu plus que les autres. La vie, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, ça vaut le coup de savoir où est Jupiter au moment de sa naissance. Actuellement, c'est là où je voulais en venir, il est en poisson. Et lorsqu'il est en poisson, il va prendre cette couleur, cette, cette notion de, de, de générosité, d'altruisme, de bienveillance, de chaleur, euh, d'émotion de d'envie de, de bien faire. Je, il est très très heureux. Et puis ça attire du coup les protections, ça attire la bienveillance en cette disposition-là, parce qu'on a envie face à quelqu'un quelqu'un qui a envie de bien faire, quelqu'un qui n'est qui, qui pas dans le calcul, quelqu'un qui est dans l'humain, quelqu'un qui est, qui est vraiment dans l'empathie, dans la gentillesse, qui cultive ces valeurs-là. C'est ballot, hein, mais il va créer ce qu'on va appeler une sorte de crédit, crédit humain dans, dans ses relations aux autres. On va lui accorder plus d'attention, d'affection, de bienveillance. Bien évidemment, vous me direz, il y aura toujours des coquins qui vont en abuser et tirer sur la corde. Et, et, et puis c'est comme ça, quoi. Voilà. Bon, Après, il faut apprendre à à trier le bon grain de livret, à ne pas se les faire trop boulotter. Mais, mais quand on a la chance d'avoir ce Jupiter tel qu'il est là en poisson, euh, c'est vraiment un plus sur le plan humain. Voilà, le cœur, c'est toujours. Bref, Jupiter dans le ciel, dans une position où il est heureux, hein, où il est vraiment épanoui, expansif, généreux, euh, bienveillant. Pour qui est-ce qu'il est bon Qui sont les gâtés en ce moment Ceux qui sont gâtés, c'est ceux qui sont poissons, hein, premier des camps tout particulièrement, mais tout le signe, hein, ça colore tout le signe. Également mes scorpions, également mes cancers, hein, s'il est en poisson, également mes capricornes et mes taureaux. En ce moment, tout ce que vous mettez en place euh, de façon constructive, en vous associant avec un peu plus de chaleur, un peu plus de générosité, euh, de bienveillance, ben, ça paye. C'est pas mal, c'était un truc à connaître, voilà. C'est le petit tour de, de, de cette semaine, ce que je voulais partager avec vous. Euh, mille merci, comme d'habitude, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, et puis euh, vos petits messages pleins d'amour, moi je suis vachement sensible à ça. On se dit à très vite, merci beaucoup.